Euh, Est-ce que je conseille ce cours au futur L1 euh, Pour moi, euh, oui, absolument, puisque euh, bah, ça nous apprend déjà à mettre en avant notre propre travail, euh, à mieux s'organiser aussi à connaître euh, des nouvelles compétences, euh, puisque en général, c'est la première année d'études, euh, ça nous permet un peu euh, d'en apprendre plus sur euh, nous-mêmes aussi. On sort du lycée, moi je suis en première année, donc euh, réaliser un portfolio, euh, si on est tout seul, c'est un peu compliqué. Euh, S'il y a un enseignant qui est là pour euh, nous aider à le réaliser et à nous accompagner, c'est c'est mieux et c'est plus pratique. Dans une licence où il y a beaucoup de projets de création, etc. Euh, selon moi c'est quand même important de pouvoir euh, retrouver ces créations euh, rassemblées quelque part et que ça ait un sens euh, pour euh, attester de notre niveau euh, sur euh, différentes compétences. Oui, je conseillerai ce cours au Futur L1 parce que c'est un cours qui est intéressant. On a, on a, même si on avait déjà fait euh, dans le passé des, des CV pour des expériences professionnelles ou même dans Parcoursup on avait déjà fait des écrits, je trouve que c'est intéressant parce qu'on euh, apprend plus en détail à parler de nous et à présenter ce qu'on sait faire, les compétences qu'on a. Ça m'a permis de, la, de structurer en fait euh, ma méthode de travail, d'avoir quelque chose de, de plus euh, soigné, plus, euh, plus travaillé, plus précis, je dirais, sur tout ça. Et puis euh, aussi, bon, ça va prendre énormément de temps. C'est quelque chose qui, il faut trouver le, comment dire, le, le bon, euh, le bon chemin. Mais après, euh, c'est assez, euh, assez euh, avantageux. Euh, alors, est-ce que c'est compliqué de réaliser un portfolio euh, Je pense que c'est assez compliqué parce qu'il faut réunir toutes les expériences. Il y a plein plein de choses qu'on doit, euh, qu doit intégrer au portfolio qu'on qu ne qu pense pas forcément à... qu'on qu n'a pas, euh, qu pas forcément sous la main tout de suite. Après, je pense que c'est hyper intéressant euh, à faire parce que ça nous permet d'avoir dans un même dossier euh, plein nos, nos expériences, mais aussi ce qu'on fait au sein de la licence, nos compétences. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça sympa. Ouais. Alors là, ça va surtout être sur la question du temps, ça, ça va prendre énormément de temps et euh, on va avoir du mal aussi à penser, c'est ça qui va être le plus difficile, aux petites choses qui peuvent apporter du, du concret en fait à notre portfolio. Surtout euh, à notre âge où on n'a pas tant d'expérience que ça, de, de trouver des choses à dire c'est compliqué mais euh, c'est quand même intéressant parce qu'on se rend compte qu'on a, on a fait plein de choses et qu'on peut quand même dire pas mal de choses à propos de nous même si euh, voilà, on n'a pas énormément d'expérience. Alors Est-ce que je trouve ça compliqué de réaliser un portfolio euh, Je pense que c'est pas nécessaire. Enfin, On ne peut pas dire que ce soit vraiment compliqué, mais c'est surtout quelque chose qui prend du temps et euh, sur lequel il faut, être, euh, il faut être concentré pour pouvoir le faire euh, correctement. Ce n'est pas un travail qui se fait en 10 minutes euh, facilement ou juste on balance euh, des informations et il faut que ce soit réfléchi. Euh, je ne dirais pas que c'est si difficile que ça, ni que c'est très facile, puisque euh, bah, ça nous prend du temps déjà, et euh, que euh, bah, pour moi, de mon expérience, ça a été assez euh, compliqué de mettre en avant mes propres compétences. Euh, le travail que je voulais garder, le travail euh, dont j'étais fière aussi. Euh, donc euh, ça a été un peu compliqué à ce niveau-là. Mais après, euh, avec le temps, on apprend euh, vraiment à bien faire euh, son portfolio. Euh, je pense que ce cours, c'est un cours qui est assez intéressant parce que ça nous aide par exemple à faire euh, un CV ou... Euh... On plusieurs projets en groupe, donc c'est tout le côté administratif qu'on ne fait pas forcément dans nos cours de L1. Le fait d'être dans la démarche du Portfolio dans le cadre du cours, c'est surtout que ça nous a apporté je pense de la motivation pour le faire parce que c'est quelque chose comme les CV etc. C'est quelque chose qui est redondant et pas enfin, ce n'est pas toujours notre priorité de le faire mais c'est important pour le futur et tout. Comme je viens de le dire, ça nous a permis de mieux connaître les compétences de notre licence pour Parcoursup, par exemple, on a déjà fait des écrits où on parlait de, nos, de ce qu'on savait faire, nos compétences et de, et, de, et de notre avenir, mais là je trouve que ça nous permet de tout rassembler dans un portfolio et de mettre vraiment les idées au clair et de plus approfondir nos projets professionnels. Euh, Qu'est-ce que l'accompagnement m'a apporté euh, bah, Le professeur a beaucoup été derrière nous pour nous aiguiller un peu dans ce qu'on doit faire, les méthodes qu'on peut utiliser, même si ça reste quelque chose d'assez ouvert. Euh, on n'a pas forcément euh, de mauvais portfolios ou de bons portfolios, mais ils nous aident quand même euh, beaucoup à mieux euh, mettre en avant notre travail. Je m'appelle Grégory Cornu, je suis ingénieur pédagogique et enseignant en licence hypermédia et communication. Actuellement, j'accompagne les étudiants dans la démarche Portfolio. L'idée est de les aider à développer leur propre portfolio pour qu'à la fin de la L3, ils aient complété l'intégralité de leur portfolio de compétences. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir une démarche réflexive sur sa pratique, de manière à pouvoir récolter de nombreuses traces et à les transformer par des écrits réflexifs pour en faire des preuves. Cette démarche n'est pas forcément évidente à réaliser seule, c'est pourquoi un accompagnement est nécessaire. Justement, le portfolio, ça nous permet de, de bien comprendre les compétences attendues au sein de la licence, donc euh, c'est pas mal. C'est un cours qui était intéressant, même si au début, on peut peut-être penser que ce n'est pas forcément très utile, parce qu'on a déjà fait ça et que, et voilà, on peut se dire que ça nous apporte rien de plus, mais au final, bah, on est bien content d'être accompagné quand on fait un portfolio, parce que c'est pas si simple que ça. Ça m'a permis de mieux comprendre les différentes compétences qu'on apprenait dans la licence, surtout euh, par rapport aux compétences clés, euh, les trois compétences clés. et Ça m'a permis d'accrocher de, de, des travaux à ces compétences, quoi, les mettre en relation et à mieux... Euh, à mieux cerner à quoi servait chaque travaux par rapport à notre apprentissage. Alors c'est un cours qui pour moi est très enrichissant. On va avoir énormément de compétences en plus et ça va nous aider à structurer nos méthodes de travail. C'est quelque chose par contre qui prend énormément de temps, mais néanmoins pour moi c'est un, un bon bonus pour nos études.